Le Nord, c'est une erreur de livraison à la naissance. Vu mes facilités pour faire l'accent savoyard, j'aurais dû naître à Chamonix, logiquement. Moi, je me sens montagnard. Mais les gens ils pensent que moniteur de l'ESF c'est uniquement le planté de bâton et la godille, mais non c'est pas que ça Moniteur c'est celui qui, qui va devant dans les couloirs à hors-piste c'est celui qui, qui ouvre la voie parce qu'il a la connaissance du milieu il, il respire la montagne C'est pour ça que moi la première fois que je poserai mes skis ce sera dans les Alpes Et pas avant. Et puis un autre point important le style C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une journée shopping. On va aller s'équiper, le moniteur ESF. Uh -huh. Adieu madame oh, monsieur Dites-moi, vous avez des vêtements aussi performants que les tenues des moniteurs de l'ESF Bien sûr monsieur, nous équipons l'école de ski française depuis 20 ans. Oh bah parfait Parce que bon, pour rien vous cacher, euh, j'en suis... Le l'ESF Ah. Quasiment. Et que recherchez-vous eh ben, Il me faut tout. Euh... Pas de soucis, monsieur. Marie-Kette, marie Marie-France, marie on a besoin d'aide ici. Elles arrivent. Et voici le blouson des Perlins. Avec ça, vous pouvez skier des heures et vous serez toujours bien de chaud. Et dans la gamme ESF, le t-shirt thermolactyle. Et voici le pantalon thermolactyle parfait pour les sports d'hiver. Eh yeah. Yeah. Hey, Bonne puff hein <laughs>